Mmh, Sophie, tu mmh. as vu Mira? C'est qui encore celle-là? tu veux me faire comprendre, que je ne connais pas notre collègue Mira. Ah, celle qui sort avec le boss. ça, qui sort avec le boss. tu ne savais pas. Réponds d'abord d'avoir ma question. Oui, elle sort avec le boss. Quoi? Y'en a même pas hanté..! Est-ce que toutes les filles sont villageuses comme toi? Pardon. Non, je ne parle pas de temps. C'est mieux pour toi. De toutes les façons, je ne sortirai jamais avec mon patron. Oui, bien sûr. Toutes les filles rêvent de sortir avec le patron. La preuve, tu m'as barré. j'ai je parie que toi aussi, tu as vu sur le boss. Ce n'est pas complètement faux, Jean. Sauf que je ne mange jamais les restes d'une autre femme. Le boss, il est marié et ça ne me dit rien de bon. Imagine-toi un instant que sa femme vient le trouver avec l'une de ses prostituées. Ce sera la honte. Vous savez quoi? J'en ai déjà marre de vous deux. À cause de votre Congo ça, tout le bâtiment entier est au courant que je sors avec le patron. Et puis quoi même? C'est nouveau, suis-je la première? Je vais demander à ce qu'on vous vire. Attendez. Je crois que t'es viré. Et toi alors? Toi qui bavades plus qu'une femme là? Je te préviens, je ne serai pas la seule à mourir. Écoute Sophie, je suis au courant de rien. Je serai ta version contre la mienne. Ah bon..? C'est ce qu'on verra..!